Et hey yo tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour aborder le sujet du Battle Royale, serpent de mer hein, depuis un certain nombre d'années sur Halo Infinite, mais cette fois-ci on va s'arrêter sur tous les éléments factuels que nous avons, et notamment tous les éléments qu'il y a depuis le début de l'année à ce sujet, puisque c'est bien depuis cette période que nous avons des éléments tangibles à ce sujet, alors je le précise une bonne fois pour toutes, hein, il s'agit bien sûr de rumeurs, de leaks, à vous de vous faire votre opinion sur la solidité de ces éléments qui seront tous sourcés en description de cette vidéo. Par ailleurs on va aborder le sujet du dépôt de marque Halo The Endless ainsi que le fait que certaines Affinity travailleraient sur un mode de jeu pour Halo Infinite puisque ce ne sont pas forcément les sujets principaux de cette vidéo à la base mais le fait est que euh, tous ces éléments sont un petit peu intriqués et ben en fait, on est obligé d'en parler par effet de bord. Alors, on va attaquer cette vidéo par ordre chronologique. Et je vais essayer de pas vous perdre. Parce que vous allez voir, il ben y a beaucoup de choses. Donc, on va commencer loin dans le passé. Puisqu'en fait, les rumeurs sur le Battle Royale, même si elles n'avaient pas de fondement à la base, euh, remontent à assez loin. Beaucoup de gens en voulaient, beaucoup de gens en parlaient parce que c'était le mode de jeu à la mode. Et du coup, 343 Industries et Microsoft ont à de nombreuses reprises été interpellés à ce sujet. En 2018, Phil Spencer déclarait sur Twitter qu'il ne trouvait pas intéressant de développer un Battle Royale pour Halo Infinite... Étant donné que, je cite, des millions de joueurs jouent à des Battle Royale, ce n'est pas intéressant d'en faire un nouveau juste parce que les autres en font. Alors 2018 c'est loin, c'est 4 ans avant la sortie du jeu, mais il va revenir en 2021 pour déclarer, euh, lors d'un live IGN, quelque chose qui... Je trouve, fait assez sourire aujourd'hui. La station complète étant, les FPS multijoueurs ont beaucoup innové, évolué ces dernières années. Revenir à cette expérience du Halo en arène, avec une boucle de gameplay solide et fun, je trouve qu'il y a une pureté dans ce choix. Sur notre plateforme, il n'y a actuellement pas beaucoup de jeux qui reviennent parfaire leur formule éprouvée. Je pense que c'est ça l'objectif de notre équipe. S'ils ne peuvent pas bien faire ça, ils n'ont pas la crédibilité pour faire autre chose. Ce à quoi j'ai envie de répondre sobrement LOL Et ça c'était en juillet 2021 Ceci étant Brian Gerard, Alias Sketch Le community manager en chef de 343 Industries A nuancé ses propos le 25 septembre En déclarant sur Twitter Que Halo avait une sandbox géniale Qui ferait une super expérience Battle Royale Il y joue et apprécie les Battle Royale Alors ça ne veut rien dire en tant que tel Mais venant du community director de 343 Industries Et eh bien forcément ça peut être interprété. Et c'est à peu près tout ce que nous avons en termes de déclaration sur le Battle Royale avant la sortie de Halo Infinite, le 15 novembre pour son multijoueur et le 8 décembre pour sa campagne. Alors mis à part le fait que c'était un sujet qui était régulièrement remis sur le devant de la scène puisque des gens le demandaient et se posaient la question, il n'y avait pas d'argument à ce stade pour appuyer la thèse qu'il y a un Battle Royale sur Halo Infinite. Alors avant d'en revenir au Battle Royale, on va faire une petite aparté justement pour parler du moteur graphique de Halo Infinite, puisqu'il en était déjà question le 8 décembre 2021, donc à la date de la sortie de la campagne, puisque Jason Schreier, qui est journaliste auprès de Bloomberg, qui est une source de grande qualité, parlait justement des soucis que les devs rencontraient avec le Sleep Space Engine déjà à l'époque. Donc sa source c'était une vingtaine d'employés qui sont restés anonymes, et qui disaient que eh bien, les outils de développement sur Halo Infinite n'étaient pas vraiment adaptés, notamment l'un d'eux qui s'appelle LeFaber, alors sans forcément donner de détails sur ce qu'est cet outil, qui avait la réputation d'être très bugué, et qui a amené les équipes de dev à considérer sérieusement la possibilité d'adopter l'Unreal Engine 5 et d'abandonner de fait les outils internes, à savoir le Sleep Space Engine, mais qu'il craignait de perdre le feeling spécifique à Halo. On peut aussi se douter que la montagne de travail que ça aurait impliqué n'aurait fait que rajouter du retard en fonction de l'avancement du dev. Et ça peut être quelque chose qui a fait pencher la balance vers la conservation du sleep space. Il semblerait qu'il y avait aussi une atmosphère conflictuelle au sein de 3.43 Industries qui a impliqué un certain nombre de retards. Et le dernier point eh bien c'est le turnover au sein de 3.43 Industries qui a été induite par les contrats imposés par Microsoft, qui étaient des contrats de 18 mois. Donc forcément, il fallait systématiquement faire monter en compétence les nouveaux arrivants, et les gens ne pouvaient pas capitaliser leurs connaissances qui plus est, sur une technologie qui était vraiment propre à Halo Infinite et à 343 Industries. Et je trouve que reconsulter cet article aujourd'hui, eh ça a un écho tout particulier. Quoi qu'il en soit, on va avancer au 10 décembre 2021, date à laquelle le dépôt de la marque Halo The Endless a été remarqué. Alors à ce moment-là, aucune idée de ce que c'est que cette marque a été déposée. Cependant, Endless fait référence aux éternels, qui n'est d'autre que la traduction francophone de Endless. Donc ça fait fortement penser à une possible future extension campagne de Halo Infinite. Alors on va revenir au cœur du sujet qui est le Battle Royale sur Halo Infinite. Et on va avancer au 29 juillet 2022, date à laquelle Windows Central publie un article sous la plume de Jess Corden qui est lui aussi une source de grande qualité et qui dévoile le nom de projet Tatanka ainsi que le fait que certaines Affinity travailleraient sur un nouveau mode de jeu important pour Halo Infinite. A ce stade là, il n'est pas évident que Tatanka sera un mode Battle Royale il est évoqué comme « a newcomer friendly experience », ce qu'on pourrait traduire par « une expérience fun entre amis pour de nouveaux arrivants ». L'idée étant d'élargir le public de base de Halo Infinite avec un nouveau mode de jeu plutôt accessible. L'article détaille par ailleurs qu'il devrait avoir des synergies particulières avec le mode forge, qu'il devrait inclure les cosmétiques de Halo Infinite ainsi que la progression du multijoueur, voire en ajouter une nouvelle. On va avancer au 12 avril pour avoir un autre tweet de Jess Corden et l'un de ses articles sur Windows Central qui annonce que la collaboration entre 343 Industries et Certain Affinity va aller encore plus loin. Et cette fois-ci, il annonce très clairement que Tatanka serait un mode Battle Royale et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que la rumeur du Battle Royale a vraiment commencé à enfler et à prendre dans la communauté. Et finalement ça nous amène au 3 octobre, date à laquelle Max Obermann, qui est le directeur du studio Certain Affinity, qui a donné une interview dans un article de VentureBeat et qui a indiqué que le plus gros projet sur lequel travaillait Certain Affinity, c'était un projet pour Halo Infinite en collaboration avec 343 Industries et que plus d'une centaine de développeurs étaient impliqués dans ce projet. Et dans le même temps il y a un youtuber américain qui se nomme Sean W que personnellement je ne connaissais pas et je ne sais pas vraiment à quel point la rumeur qu'il a lancée est réellement fondée qui suggère que le projet sur lequel travaillait certaines Affinity serait bel et bien un battle royale et qu'en plus de ça ce battle royale serait sur Unreal Engine 5. Cependant Jess Gordon a tweeté à ce sujet en disant que de ce qu'il en savait trois mois plus tôt le projet de Certain Affinity n'était pas sur Unreal Engine 5 et qu'il serait plus qu'étonné qu'il y ait un changement de moteur graphique à ce sujet. Qui plus est, étant donné que Halo Infinite n'est pas sous Unreal Engine 5 mais bien sur Sleep Space, eh bien il paraît compliqué d'inclure ce Battle Royale dans Halo Infinite du fait d'une différence de technologie. Par ailleurs, le point soulevé par Sean W est relevé dans un article de Windows Central, encore une fois écrit par Just Gordon, et il relève à la fin de ce dernier le dépôt de la marque Endless et le fait que, en fait, ça pourrait être ce projet The Endless qui shifterait vers l'Unreal Engine. Il s'agira alors d'un stand-alone et non pas une extension de Halo Infinite. Cependant, Windows Central n'est pas capable de corroborer aucune information au sujet de la marque Endless. The Endless, donc ils ne peuvent pas se prononcer sur le sujet et il ne s'agit que de spéculation. Et je pense qu'on a fait le tour du sujet et voilà un petit peu un ensemble des sources que nous utilisons sur Allo.fr pour traiter le sujet du Battle Royale. Alors bien entendu il y a d'autres sources qui existent et ce n'est pas un listing exhaustif de tout ce qui est sorti à ce sujet mais je pense que ce sont quand même des informations fiables qui permettent d'avoir une bonne vision sur le sujet. Encore une fois, en l'absence de communication officielle, on ne peut pas confirmer l'arrivée d'un mode Battle Royale sur Halo Infinite. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de faisceaux et d'éléments qui montrent qu'il y a un réel sujet au niveau du Battle Royale et qu'on doit donc sérieusement considérer la possibilité qu'il arrive prochainement. Cependant il faut faire attention aux raccourcis rapides concernant les rumeurs sur l'Unreal Engine 5 ainsi que tout ce qui concerne The Endless. Nous n'avons actuellement aucune information sur le contenu de Halo The Endless et on ne peut que théoriser sur ce sujet comme sur l'Unreal Engine 5. Le fait que le Sleep Space ait posé des problèmes de développement semble avéré. Pour autant, cet élément seul ne permet pas de prouver que Halo Infinite va switcher de moteur graphique ou même que Tatanka sera sur l'Unreal Engine 5. Surtout si l'on prend en compte le fait que le Battle Royale de Halo Infinite devrait être intégré dans le jeu, autant en termes de progression que de cosmétiques. En tout cas, il s'agit là d'un très très vaste sujet, et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des discussions là-dessus. N'hésitez pas à en débattre, à donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive à l'eau